Bonjour, cher monsieur, spécialiste et responsable marketing du cabinet AMP. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer comment obtenir les contacts des chefs d'entreprise, des décideurs, des dirigeants afin de pouvoir tenir si ces des partenariats ou encore de pouvoir les vendre vos produits. Alors, je vais faire cette vidéo-là pour deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes, ce sont les commerciaux, ceux qui vendent des produits professionnels aux entreprises. Il y a un poste précédent que j'ai fait pour vous expliquer que vous ne vendez pas aux entreprises, mais vous vendez aux personnes qui sont dans les entreprises. C'est vrai que vous vendez à une entreprise, une entité, mais ce sont les décideurs qui sont dans l'entreprise qui prennent les décisions. Donc, il y a les décideurs techniques à qui le produit est directement destiné. Les décideurs financiers, ceux qui ont décaisser puis il y a le directeur général ou encore le chef d'entreprise qui va valider hein, cette décision-là. Donc, si vous avez le contact des décideurs, vous pourrez facilement leur proposer vos produits. Ça va aller beaucoup plus vite. Voilà, parce que même si vous allez déposer un courrier ou passer par des procédures normales, forcément, ça va arriver chez ces personnes-là. La deuxième catégorie des personnes pour qui je fais cette vidéo, ce sont les chefs d'entreprise, les chefs de TPE. Généralement, quand vous êtes chef d'entreprise, de petite entreprise, c'est vous-même, pour la plupart en tout cas, qui allez vers les entreprises quand vous êtes dans vos débuts pour conclure des marchés, pour dénicher des marchés. Et généralement, c'est vous-même qui trouvez la plupart des marchés, même quand vous avez des commerciaux. Donc, pour vous également, cette vidéo-là sera très, très importante parce que ça va vous permettre de pouvoir obtenir des contacts et pouvoir tirer des partenariats et vendre vos produits. Comment faire en sorte de pouvoir obtenir les contacts des décideurs Je vais vous donner quelques étapes simples. La première des étapes qu'il faut faire, c'est de pouvoir rencontrer ces décideurs. Il y a l'étape classique d'aller vers, d'aller vers les décideurs. Mais lorsque vous allez vers une personne, en fait, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué parce que la rencontre est dans un seul sens. Et ça fait que vous ne pouvez pas facilement rentrer en contact avec les gens. Même si vous allez déposer un courrier, vous passez par euh, le secrétariat, etc., etc. Vous pouvez arriver. On va faire une prochaine vidéo même pour vous montrer comment on utilise les techniques pour, pour passer par le secrétariat ou encore euh, l'accueil, pour pouvoir rencontrer les décideurs. Mais ça va être beaucoup plus compliqué. Ce que je veux qu'on fasse, c'est d'utiliser une technique où la rencontre vient des deux côtés. C'est-à-dire où vous bougez, mais aussi le décideur aussi bouge. Voilà, donc pour pouvoir faire cela, il faut aller dans les lieux où le décideur se rend lui-même. Donc c'est d'aller dans des événements où le décideur va partir, ça peut être des foires, ça peut être des séminaires, bref, tout élément, tout lieu de rencontre, événement où les décideurs eux-mêmes vont se rendre. Ce qu'il faut savoir c'est que l'événement ne peut ne pas vous intéresser directement pour que vous vous y rendez. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que ce soit un événement qui vous intéresse directement. Je vais vous donne un cas concret. Un photographe optionnel on appelle le courrier 3.0, si je ne me trompe pas. Vous allez voir, il a beaucoup de bonnes photos de célébrités et d'artistes et tout ça. Mais quand il va aux événements, généralement, tout ce que j'ai appris, c'est quelqu'un qui va payer les tickets. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître au début. Puisqu'on ne pouvait pas forcément le laisser entrer au début, il payait les tickets. Ce que j'ai appris en tout cas, je sais pas si c'est vrai. Si ça vrai, en tout cas, c'est une très très bonne technique. Donc c'est comme ça qu'il a pu entrer dans des événements, prendre des photos et se faire connaître. Aujourd'hui, il est bien connu sur les plateformes en tant que photographe professionnel et tout ça. Donc même si l'événement ne vous intéresse pas directement, vous pouvez payer votre ticket, vous pouvez payer votre passe. Vous allez participer à l'événement parce que votre objectif c'est de rencontrer des gens. Donc ça peut être dans les foires, des salons, des événements, de rencontres de dirigeants dans votre domaine, etc. Donc ça c'est la première étape. deuxième étape, lorsque vous allez à ces événements là, il faut trouver des sujets d'échange avec les dirigeants parce que généralement après les événements, les gens peuvent échanger entre eux, poser des questions, ça peut être à des panélistes, etc. Donc vous profitez en fait pour rencontrer ces dirigeants que vous voulez là. Et il faut trouver des questions qui les intéressent. Ça peut être des questions sur leur entreprise, ça peut être des questions sur leur parcours. C'est toujours intéressant de flatter de cette manière-là, de sorte à amener la personne à extérioriser ce qu'il a. Voilà, une personne aime toujours parler d'elle-même. Donc, lorsque ça concerne son entreprise, son poste ou encore ses défis personnels et son parcours, la personne sera plus ouverte à échanger avec vous. Donc, vous échangez avec ces personnes-là et il faut s'arranger à ce que l'échange soit... Convivial. Donc, quand vous finissez d'échanger avec ces personnes-là, c'est là que vous allez trouver l'élément clé pour obtenir son numéro. Vous allez sortir la carte de visite. La plupart des personnes, vous savez ce qu'est une carte de visite. La carte de visite, c'est généralement un bout de papier qui contient certaines informations de vous et de vos activités que vous allez donner à la personne. La carte de visite déclenche ce qu'on appelle la réciprocité. C'est-à-dire lorsque vous sortez votre carte de visite que vous remettez à une personne, cette personne a tendance naturellement à faire sortir également sa carte de visite pour vous la remettre. C'est là en fait que vous allez trouver le numéro des personnes. Ok Donc vous sortez après la fin de l'échange, puisque vous avez bien échangé, vous vous êtes présenté tout ça, vous sortez votre carte de visite sans demander le numéro directement de la personne. Vous sortez votre carte de visite vous remettez à la personne. En principe, cette personne-là va faire sortir sa carte de visite également pour, pour deux ou trois raisons. La première raison, c'est que l'absence veut aussi se sentir professionnel. Parce que en faisant sortir votre carte de visite, vous montrez que vous êtes professionnel. Elle va vous montrer que oh, c'est tiens, mais ma carte de visite, bonjour. Même si elle n'a pas de carte de visite, elle va vouloir vous donner un numéro et un téléphone pour ne pas se sentir peu professionnel. La deuxième raison pour laquelle l'absence va vous donner une carte de visite, c'est par respect, par courtoisie, par politesse. Parce que la ne veut pas que vous lui donnez son numéro, eh, votre contact et l'absence et qu'à son tour, elle est facile. l'absence à vous son contact. Si Parler l'événement, ça sera bien sûr peut-être pour prolonger votre échange que vous avez eu eh, au cours des événements pour lesquels vous deux vous avez participé. Donc c'est ce que vous allez faire, comme ça vous allez trouver les contacts des dirigeants, des responsables, tout ça, que vous pourrez contacter plus tard. Si vous avez un rendez-vous et que vous avez la carte de visite d'un des responsables pour de l'entreprise, ce sera plus facile pour vous y accéder parce que vous avez sa carte de visite, vous pouvez appeler à l'avance. Vous prenez rendez-vous et puis arriver à la fin, vous pouvez montrer la carte de visite. Vous dites simplement que vous avez un rendez-vous. Ça va être plus simple comme ça. Donc si vous faites ça pour 4, 5, 10, 15 responsables d'entreprise, vous aurez des numéros, des contacts avec qui vous pourrez échanger et proposer vos produits dans le futur. Voilà, donc c'est cette petite technique-là que je voulais partager avec vous dans cette vidéo vie. Donc, euh, si vous nous écoutez pour la première fois, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche de notification ci-dessous, ou encore sur le profil Facebook sur lequel nous suivons en ce moment. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.